Salut les trogueurs, salut les trogueuses, alors là on est sur le troc de Rayman Origins, je suis là, je suis avec Sunny Salut Et euh, donc c'est un jeu développé par Ubisoft Montréal, Ubisoft euh, Montpellier Exactement euh, Donc c'est un jeu édité par Ubisoft <rire> <ça. sans> blague <rire> Non ça a été développé par Ubisoft vrai, mais édité par hier. Hein. Et donc ça euh, euh, exploite la licence Rayman, la CDM ouais, bon, la, la licence et euh, donc euh, par contre euh, ça c'est très original par rapport au Reamman plus classique vu que euh, c'est quand même nouveau comme euh, euh, principe de jeu tu peux bah en en fait euh, le, le principe c'est qu'on est sur les. tout ce qui est Mario Like, et ce que j'entends par là c'est que c'est orienté vers le multijoueur local, joué à 4. Euh, le, le, le gameplay est intuitif, rapide à prendre en main. Et en clair on est on est sur du délire, l'objectif étant euh, de jouer Ouais le, le mieux c'est le multijoueur quand même. Hein, voilà c'est ça. Et on peut le jouer tout seul bien sûr pour faire du. Du scoring, enfin du score, mais bon, c'est toujours plus marrant. Et est-ce qu'il y a une histoire, avec, euh, aux Alors, euh, histoire cl classique au Rayman Alors, l'histoire, elle n'est pas classique aux autres Rayman, il n'y a pas de continuité dans ce qu'on a pu déjà avoir. Euh, en clair, c'est juste que euh, vous dormiez, vous faisiez la sieste euh, avec les protagonistes euh, gentils, entre guillemets, du jeu, et dans les tréfonds euh, de l'enfer, oh euh, yeah euh, T'avais euh, bah, une vieille euh, qui était en train de. de de, de se reposer tranquillement okay. et vu qu'on ronfle bah ça la fait chier bon, la ouais, est, spoil pas trop oui hein. voilà mais ça c'est juste, juste le début je spoil pas <rire> ok euh, et sinon euh, en euh, ce vous dire, le gameplay donc que c'était assez intuitif assez simple voilà c'est à dire il y, y a très peu de quand tu dis que c'est simpliste, est-ce que ça tend vers de devenir du casu euh... Euh, Non, c'est-à-dire euh, justement, c'est-à-dire euh, les premiers niveaux, le, le gameplay est, est, est simple, mais c'est justement pour mieux prendre en compte le fait que dans les niveaux, on, quand on avance dans les niveaux, ça va devenir euh, super super dur. Euh, tu m'expliques pourquoi en appuyant sur un bâton de colle, ça sort du feu c'est pas de la colle, c'est du piment, ok. <rire> okay. Euh, ouais, donc c'est vrai que le, le design aussi permet, euh, on va, en revenir, après, on va en revenir, dessus après, mais c'est assez intuitif par rapport au bumper, tout ça. Oui voilà, dire, on voit, il y a un truc qui ressemble à. Un, un peu comme le, notre ami Karim Debache, on pense aux Mario. Voilà. Euh, on voit quand même que ça s'est beaucoup inspiré des Mario et des Little du Planet. Hein. Voilà, comme l'ai la dit, c'était la mode à ce moment-là. Euh, et donc en clair, euh, on est sur, euh, sur des touches simples, euh, une difficulté qui est croissante. Ça se joue à 4, euh, c'est assez convivial comme jeu quand même. Ouais voilà, c'est assez convivial, euh, on se marre vraiment. Euh, et donc les touches pour revenir dessus. C'est pas du tout proche le Petit Fleur, dans la vie, autre jeu égité je par une euh, non, euh, Je pas non, si non, en euh, entendu parler Si j'en ai entendu parler, je préfère <rire> mais un truc de <rire> ouf. Mais, euh, mais en clair, euh, donc voilà. Ouh, le le fromage qui pique, je sais pas ce que c'est. Euh... <rire> là, si, si on reprend sur le principe justement des Mario Live vous avez vu que quand je suis mort, je suis devenu une bulle. Euh... Dans les 4, euh, il y en a un qui est Il y en a un qui est mort. Il est mort. Tu T'es un petit peu mort là, je crois. Oui, voilà. Euh, donc, euh, ce qui est... donc le système, il n'y a pas de vie. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Mais au bout d'un moment, ça va vous saouler parce que quand ça devient vraiment difficile. Euh... Bah c'est frustrant hein, comme tous les jeux, à je fois qu'il va recommencer 20 fois comme toi par exemple voilà exactement à Donc les touches c'est R1 pour sprinter, ouais. euh, carré rond pour, pour frapper voilà. Et c'est simple Donc on se retrouve tout de suite dans un autre niveau Salut, donc là nous voilà dans un autre niveau euh, tu peux peut-être partir là oui, Il voilà, si. euh, y a pas mal d'animations Les animations sont très drôles Il y a un humour qui est omniprésent Qui peut paraître enfantin Mais qui est vraiment bien mené même si euh... bah, Ça se retrouve dans, dans tout l'univers graphique Qui est enfantin d'ailleurs par, très, très par le côté coloré. dessin animé c'est vrai que le, comme le, euh, on va le redire à notre ami Karim Vaj, je vais être content parce oh, voilà. que euh, le design est fait pour qu'on euh, puisse se repérer. Euh, oui, voilà, c'est-à-dire euh, on voit quelque chose qui est gros, on tape dessus, ben, ça voilà. sort des trucs. Enfin, il voilà, y ça. avait des bumpers, il y a plein de systèmes de jeu assez classiques. Mais qui sont toujours assez amusants. Ouais, voilà c'est Qui ont fait leur preuve on va dire. Qui ont fait leur preuve, c'est pas, pas non ça, ça révolutionne pas le truc. Il faut bien. Ça, ça révolutionne pas le genre mais ça révolutionnerait Man quand même. Voilà, quand, quand on dit que ça révolutionnerait Man, faut pas oublier qu'à la base c'était en 2D. Mais là où ça le révolutionne, c'est surtout que ça remet au début du jour un héros qu'on avait un peu oublié parce qu'il il il avait commencé à faire de la 3D, certes des bons jeux mais, mais qui n'avait pas le côté arcade enfin, en de vous... cette 2D. Au bout du jour, on rappelle qu'à la base, Rayman n'a pas de bras ni de jambes pour connecter des ressources Le machines design, et tu, euh, voilà, il en a toujours pas alors qu'on a les Le ressources machines. Le design est devenu... <rire> euh... Heureusement qu'il est culte. Hein. Voilà. Et euh, en ce qui concerne la bande-son, elle est très agréable. Ouais, elle est, très agréable. Ouais, elle est elle peut être pour s... parfois énervante. Hein. Ouais, elle <rire> parfois énervante, mais elle est là pour aller... Donc c'est bon, des trucs un peu... Euh... C'est amusant, elle vient C'est amusant, c'est ce fait pour mettre de l'ambiance quand on joue à plusieurs et même quand on est tout seul, c'est toujours plaisir de, de chanter à tue-tête ouais. le générique, qui est vraiment, vraiment Un appart. peu comme l'univers graphique d'ailleurs. en fait, ça reprend encore une fois les, les musiques qui restent dans la tête de Mario, par exemple. Oui, voilà, c'est-à-dire, c'est vraiment le truc pour le jeu arcade en puissance, c'est-à-dire où on cherche un gameplay efficace, euh, Dont des mondes à débloquer euh, en récoltant le plus de et tout que je récupère là et, euh, et donc euh, donc le dessin lui est vraiment très bien fait c'est des couleurs euh, chatoyantes euh, j'avais envie de le placer celui-là euh, des couleurs enfin euh, c'est agréable, agréable à regarder il euh, y a vraiment un travail soigné entre la 2D et les, certains effets 3D et euh, franchement on peut que saluer euh, cette euh, envie des développeurs d'éviter de, de faire quelque chose certes qui, qui s'inspire des standards habituels mais qui est quand même original dans l'approche des mondes plus. Oui c'est sûr que c'est. Et d'ailleurs est-ce que tu... tu conseilles plus, euh, admettons que j'ai oui, que j'hésite entre euh, New super Mario Bros euh, oui et euh, Rayman Redit. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais euh, si, alors, on, si on devait en choisir qu'un seul. Hein. Si on devait en choisir qu'un seul, euh, alors là il y a le cœur qui se partage entre la, bah, le, le fan de Nintendo euh, qu'on peut être et de Mario en général, qui est vraiment euh, le maître de, de, de, de, de la plateforme. Mais euh, si je devais conseiller. Pour ne serait-ce découvrir une autre, un autre univers, ce serait Rayman. Ça serait Rayman quand même Parce que Mario, euh, tout le monde connaît Mario, c'est excellent, euh, on l'a déjà répété plein de fois. Euh, mais Rayman, même s'il s'inspire beaucoup, il. Il essaie de proposer une recette qui est différente avec un humour qui est différent. Ouais. Euh, est-ce que, que c'est qui... réussi d'ailleurs ça Parce que tu le peux proposer. C'est bah, un, un cool. humour, il faut surtout saluer que c'est fait par des français. Euh, par Michel Ancel qui est... Donc qui, euh, qui, par euh... patriotisme, voilà, par le choisissez, choisissez le, le -sportif. sportif Voilà, choisissez, euh, choisissez le blanc et le rouge. Au FC, <rire> euh, <rire> prenez des LDLC. <rire> hein, <voilà. rire> <rire> ok, donc euh, bah, sur ça, on va vous dire salut. Salut